Hello? Yeah? Yeah? You have a packet? Okay. Oh fucker. Okay guys, just I need to recuper a packet. My friend, where are you? I need you. I have the packet for you. Where are you my friend? You need to come in. You need to come in. Brother! Brother! Come come! Hello my friend, I have the packet, I have the packet. Have the packet my brother. Give me the packet brother. Oh, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you brothers. Get out, good luck, good luck. See you. Les gars, j'ai récupéré le paquet, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Je vois juste qu'il y a écrit Call of Duty FR et PlayStation FR. Est-ce que ce serait les nouveaux équipements pour mon noir 2 qui vient de sortir on va voir ça tout de suite. Spacket. Oh, shit, man. Ok, les gars, vous avez vu ce colis de ouf qu'on a reçu C'est tout simplement parce que le 27 octobre, je serai sur la chaîne de Gotaga à 20h. Du coup, t'as Call of Duty FR et PlayStation FR qui nous ont envoyé ce colis de dingue. Et... On va l'open de plus près ensemble J'espère que ça va vous faire kiffer Déjà on commence par euh, une manette Avec un bête de camo Et entre celle de Sky Et celle-ci je commence à avoir des jolies manettes en <rire> vrai Je suis pas trop, vous savez que je suis pas très très bon à la manette Mais euh, je suis content d'avoir des jolies Oh là là Ça, ça c'est le genre d'objet qui me fait kiffer de ouf Regardez ça Frérot Show à chien. Task force Tu penses ça passe Ouais. Sinon je me la joue comme as tu vois en mode nouveau style J'ai vu que les jours t'as ça ah non, En vrai je suis grave content ça ça va aller dans le décor direct c'est quoi ça Le collier the... Frère c'est voir c'est lumière bleue Tu vois ou pas Ah ouais <rire> Ah ouais c'est pas des traces de non Kotaga ou quelqu'un d'autre aurait laissé des traces là-dessus mmh. Des traces qu'on peut voir avec de la lumière bleue frérot Viens on découvre ça ensemble chacal Mec, il y a une clé USB <rire> Mais vraiment, une clé USB, tu vois. OUI bouge Mec, c'est un, un dossier, en fait. C'est un dossier où on a des agents. C'est ta mission. C'est ma mission, tu crois Ouais. Mais il y a tout qui a été barré. Je pense que, ouais, parce que c'est confidentiel. Ou peut-être que j'étais capable de remplir aucune des tâches. Topographic Zone OPS Delta. L'armée la plus... <rire> L'armée la plus redoutable, c'est l'équipe, c'est ce qu'il a écrit. Mais après, tout dépend de quelle équipe. Si tu joues avec des mecs qui valent pas un PECO, ben l'équipe ça sert à rien. il vaut mieux jouer tout seul. Ça me rappelle la fois où je jouais avec Norby. Sombre histoire, je préfère arrêter d'en parler. Par contre, il y a vraiment une clé USB qu'il faudra qu'on ouvre à la maison. Gros. Après avoir brute force le mot de passe grâce à mes connaissances en codage JavaScript intra-auriculaire, j'ai réussi à pénétrer de force dans la clé USB. Le premier fichier texte est un résumé du scénario de Modern Warfare 2, Destiné à la presse je pense, vu que je suis pas journaliste on passe à autre chose. J'ai ouvert le deuxième fichier RTF grâce à mon WordPad 2011 que j'ai piraté depuis mon lycée à Palabas les Flots. Et la quelle surprise quand je vois cette liste de pseudos. cette soirée risque d'être très agitée, surtout quand j'ai vu Cyril Gann dans la liste, Shohan a intérêt à venir avec une équipe de sécurité comme Vlad. Après on se retrouve avec une jaquette du jeu sur la plateforme PlayStation 5. Je continue mon enquête et je tombe sur un fichier MP4. All right, that's our target. Shadows one and two, push to your work points. Let's invite ourselves in. All stations ship is visual. Copy, press for assault, stay on calm. We board, clear, disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set. Copy, get to work. <laughs> The missile is on this platform. I want full containment. You've got three AQ internal. Two one, making entry. So, cut right and clear through. Je termine cette enquête avec le dernier dossier comprenant une série de screenshots du nouveau Call of Duty. Il y avait aussi un fichier texte que je vais vous montrer. À la base du simple code HTML, mais regardez la phrase que j'ai réussi à trouver. Abonne-toi ou une petite fille va venir cette nuit te planter avec un cutter au champ. Et du coup, là, les gars, comme vous avez pu le voir, on a une coque de PlayStation 5. Bon Kevlar! Bon, là, mon copain! Là, il peut tirer! Ça! Ça! Tu peux m'avoir juste au cou, gros. On va voir un peu le style qu'il a. Hein. Ah ouais! Vous savez pourquoi je suis 64? Le meilleur département euh, français, tout simplement! C'est Pau. Du coup, mais je vous propose tout simplement de le voir sur moi. J'espère que cette petite vidéo un peu originale opening vous aura plu Le 27 octobre Je serai sur la chaîne de Gotaga Avec plein de très très belles personnes Merci encore à Playstation FR et Call of Duty FR De m'avoir autant régalé Je vous fais des bisous On se retrouve bientôt C'était chaud